Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau dog news concernant la série The Last of Us puisque ça y est, on le savait déjà, beaucoup d'informations semblaient l'indiquer mais maintenant, maintenant c'est officiel le tournage de la saison 1 de The Last of Us se termine dans 4 semaines donc au début du mois de juin et c'est une nouvelle fois la guilde des, des réalisateurs canadiens qui le confirme avec l'Actra et donc le, la guilde de, de, de Alberta et donc euh, bah, après pratiquement... Un an de tournage, puisque cela avait commencé en juillet 2021, la première saison de The Last of Us va s'achever. Donc après, il va falloir compter la production et on vous rappelle que c'est officiel, la série sera diffusée à partir de 2023 sur HBO Max. Pour le moment, malheureusement, on ne sait pas euh, où elle sera diffusée en France. Ce qui est sûr, c'est qu'elle sera diffusée en France. Est-ce que ce sera sur OCS Studio Est-ce que Canal+, Plus va récupérer les droits de certaines licences comme ça avait été fait avec la série Halo chez Paramount+, ou est-ce que HBO Max va arriver en France Ça devrait arriver normalement à la fin de l'année 2022. Quoi qu'il en soit, nous avons vraiment hâte de découvrir l'ampleur de ce projet qui semble vraiment très, très prometteur. Et c'est donc une bonne chose de savoir que tout a été fait dans les temps, qu'il n'y a pas eu de complications. Malgré tout ce qu'il y a eu, on rappelle que si la, la, la production a duré aussi longtemps C'est parce que les équipes de production voulaient Vraiment avoir de l'authenticité Et donc filmer la série Aux différentes saisons L'hiver, l'automne, le printemps et l'été Et pas faire des effets en, en CGI Donc on va vraiment avoir Des décors incroyables Époustouflants et nous avons vraiment hâte D'en savoir un petit peu plus Voilà pour cette news express, n'oubliez pas le petit like Le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et nous on se dit à très vite sur Naughty Dog Mag Pour plein de nouvelles choses, prenez soin de vous